Et on va pas, se, se, Certains ne vont pas se, se rhabiller à bon compte au nom des, des droits de l'homme, alors qu'on sait qu'ici, quand on demande des listes des prisonniers politiques, on n'en a pas. Bah Fournissez-moi des listes de prisonniers politiques et à ce moment-là, on pourra faire quelque chose. Salut à tous. La polémique enfle depuis les déclarations de la ministre Ségolène Royal au sujet des prisonniers politiques cubains. C'est difficile de faire un bilan dépassionné des années castristes. Allez, on relève le défi. Bon, D'abord, d'où vient-il C'est un ancien jésuite. Puis, euh, il est étudiant, en droit, Fidel euh, Castro entre en politique réellement au moment du coup d'État de Batista en 52. Hein, il porte plainte contre celui-ci et entre en clandestinité. Rappelons que Batista met en place une dictature autoritaire jusqu'en 59, avec l'appui des États-Unis. Hein, ils font de Cuba euh, le paradis des milliardaires, un hein, lieu de débauche, trafic de drogue, prostitution, casino. C'est vraiment le lieu privilégié des plus riches américains. Avec son compère Ernesto El Che Guevara, Castro organise le débarquement à Cuba en 1956 avec une poignée de révolutionnaires qui reçoivent un soutien populaire considérable et prennent le pouvoir en 1959. Castro ne se range pas immédiatement du côté de l'Union soviétique, hein. il est au milieu de la guerre froide un peu non aligné. Son premier voyage présidentiel est aux États-Unis. Il veut, il a des intentions pacifistes et il rencontre Kennedy qui le reçoit. Eisenhower, lui, le snob cordialement et va jouer au golf. Kennedy d'ailleurs paiera de sa vie, on le sait maintenant, de cette rencontre. Il est assassiné en 63, en partie pour son rapprochement avec Fidel Castro. Dès 1960, les États-Unis cherchent à renverser le gouvernement castriste. La doctrine Monroe, qui date du 19 e siècle, continue de s'appliquer. Les États-Unis sont le gendarme des deux Amériques et doivent y maintenir une hégémonie. Cuba ne peut pas s'affranchir de, de, de l'Amérique et ne peut pas devenir un pays socialiste. En avril de la même année, pour assurer sa sécurité et sa prospérité, Cuba signe un accord pétrolier avec l'URSS. Entre le 17 et le 19 avril 1961 a lieu le débarquement célèbre de la Baie des Cochons. Il y a à peu près 1400 réfugiés qui sont recrutés, payés, entraînés par la CIA, qui débarquent à Cuba. L'action est un terrible échec, retentissant et mondialement connu. Aucun soutien populaire. Les États-Unis décrètent alors un embargo dans la précipitation, un embargo économique pour asphyxier Cuba. Et on frôle la guerre mondiale. En octobre 1962, les États-Unis remarquent la construction de rampes de missiles balistiques russes à Cuba. On voit bien que les États-Unis ont littéralement poussé Cuba dans les bras de Khrushchev, du fait de leur pression et de leurs menaces permanentes. Alors économiquement, qu'en est-il Après de vastes nationalisations, Castro met en place une réforme agraire. Cette politique est un véritable succès. L'île de Cuba enregistre le meilleur score en matière de production alimentaire de toute l'Amérique latine et des Caraïbes, avec un taux de croissance annuel qui reste très très élevé encore maintenant. Dès 1961, Philippe Castro nationalise toutes les universités et les autres écoles, et les rend gratuites, avec des difficultés évidemment dans les années 90, après la chute du mur de, de, du mur de Berlin et de, de l'URSS. Mais l'éducation de qualité est maintenue malgré ses souffrances et ses réductions budgétaires. Pour autant, à ce jour, si on en croit à l'ONU, le PNUD, c'est pas n'importe qui, Cuba se situe au troisième rang mondial en matière d'enseignement, avec un taux d'alphabétisation de 99,8% à égalité avec l'Estonie, et très largement loin devant les états unis qui est à 93%. À titre de comparaison, dans la région, la Jamaïque est à 87% en 2011. Pendant les années 60 à 80, les étudiants sont contraints de participer à des travaux agricoles, notamment sur la récolte de la canne à sucre. Ils doivent assister à des réunions syndicales, doivent partir en mission de coopération en Afrique. Cuba exporte la plupart de ses médecins, dont parfois la moitié sont à l'étranger à un instant donné. Une partie de la matière grise est formée dans les universités cubaines, émigre alors pour échapper aux conditions de vie et tâches collectives imposées, et accède à une plus large consommation. On compte à peu près, en termes d'immigration, à peu près un million et demi de Cubains à l'étranger. De même, le gouvernement cubain consacrerait en 2009 près de 12% de son PIB au système de santé, soit l'équivalent de la France ou de l'Allemagne. D'après la Banque mondiale, qui ne sont pas des dangereux gauchistes. Hein. Le système de santé cubain est d'ailleurs fortement réputé, même s'il euh, tend à souffrir du manque de médicaments dans les années 90, là aussi. En 98, Fidel Castro reçoit même la médaille d'or de la santé pour tous de l'Organisation mondiale de la santé. C'est pas rien. Une reconnaissance durable jusqu'en juillet 2014. La directrice générale de cette organisation, Margaret Chan, déclarait alors encore que Cuba est le seul pays qui dispose d'un système de santé étroitement lié à la recherche et au développement en cercle fermé. Et c'est la voie à suivre, dit-elle, car la santé humaine ne peut s'améliorer que par l'innovation. Une bonne santé qui se vérifie aussi dans les taux de mortalité infantile. Oh, cher Emmanuel Todd, euh, qui est passé de 80 pour 1000 en, en, dans les années 50 à 5 pour 1000 en, de, en 2010. Par comparaison, la Jamaïque, qui est encore à 13 pour 1000 à l'heure actuelle, la République dominicaine à 18 pour 1000. La mortalité a aussi fortement chuté entre les années 50 et les années 2010 à Cuba. On peut donc parler d'une véritable réussite qui est bizarrement et peu médiatisée en Occident. Au-delà de ce miracle économique et démographique, il existe bien évidemment de nombreux points noirs dans le, la gouvernance castriste. La révolution de 1958 a vu de nombreuses exécutions, menées par Che Guevara. Et on peut d'ailleurs constater que c'est le lot de toutes les révolutions. On ne peut que condamner ces assassinats politiques. Par la suite, les exécutions se firent plus rares, mais de nombreux opposants au régime castriste furent emprisonnés. D'autres contraints à l'exil, hein, comme Hubert Matos, ancien proche de, de, de Fidel Castro, exilé aux États-Unis, et qui d'ailleurs est un de ses opposants les plus farouches. En 2005, on dénombrait encore, et oui, Ségolène, 294 prisonniers politiques. Il n'existe aussi pas véritablement de multipartisme à Cuba, puisque l'on doit passer devant une commission nationale de candidature pour se présenter. Il y a un contrôle des citoyens, des élus quand même. L'article 112 de la constitution cubaine garantit que le mandat des délégués des assemblées locales est révocable à tout moment. En juillet 2006 notamment, Raoul Castro a invité toute la population à participer à un vaste débat national sur l'avenir du pays. Un million de Cubains y auraient participé et ça aurait déclenché de réelles réformes sur les transports, le logement notamment. La presse elle aussi est muselée. La Constitution le dit bien, à Cuba la presse appartient à l'État et la liberté d'expression est quelque peu restreinte. L'article 53 de la Constitution dispose euh, dit que, que la liberté de parole et de presse elle doit être conforme aux objectifs de la société socialiste. Mais relativisons cette répression, même si elle n'est pas acceptable évidemment. À côté de Cuba, Jean-Claude Duvalier a régné sans opposition sur Haïti de 1971 à 1986 et son père avant lui, sans que ça n'émeuve d'ailleurs la communauté internationale. Le chercheur Salim Lamrani explique dans ses écrits que Cuba était une dictature féroce avant Castro et que la plupart des pays d'Amérique latine le sont tout autant. L'indignation est donc très très sélective. Un gros point noir du régime castriste est l'homophobie. Certes, l'homosexualité y est dépénalisée depuis 1979 et en 1998, il y a un vaste programme national à la télévision cubaine qui a initié une série de débats sur l'homosexualité afin de changer les mentalités, changer les mœurs, mais on sait que beaucoup d'artistes, de poètes ont été emprisonnés du fait de leur orientation sexuelle. Alors on pourrait parler de, de chiffres et de débats de pendant des heures de, de Cuba. Hein, force est de constater que le régime Castro, a marqué la deuxième moitié du XXe siècle, en reposant la question de la possibilité d'un régime qui sera à la fois communiste et démocratique et donc respectueuse des droits de l'homme. À ce sujet, les dérives autoritaires du castrisme, incontestables, s'expliquent largement par les pressions de toute nature exercées par le voisin américain. Tentatives d'assassinat, d'invasion militaire, évidemment, sabotage, rappelons-nous Allende au Chili, sabotage économique, embargo... Les États-Unis, qui renversent la plupart des régimes progressistes d'Amérique centrale et du Sud, voulurent aussi la déstabilisation de Cuba, montrer que le communisme entraînait nécessairement une dictature tyrannique et évidemment un échec économique. Avec Chavez, mais aussi Pepe Murica, Evo Morales, Rafael Correa et Lula aussi, et d'autres, la gauche bolivarienne expérimente aujourd'hui une nouvelle façon de mêler progressisme et démocratie, tout en tenant compte de l'ogre nord-américain et le tenant à distance jusqu'ici.